<rire> ne tentez pas! Ne tentez pas! Non, demain matin, pour dans le passé. C'est bon, c'est bon. On ça. Dire que ce truc, a d'abord été dans ton oeil. Ah, es toujours devant... Tu les as fait poser et enlever à chaque fois? Ah, oh, veux c'est... T'sais, je c'est... Mmh. l'écran, il se fige on approche, je que la vidéo pour regarder qui s'approche d'un groupe de qui discute. So, in the first shot, pas. Je sais pas... I don't see my line the first shot. Thank you. Quoi? T'aimes pas ça voyer dans le moyen âge. Une... <rire> <rire> bon, vous êtes prêts? Ça <rire> C'est le pic dans mon souvenir. <rire> <rire> Action! Ça roule! Il y a juste les personnes normales qui peuvent glisser! <rire> Il y a aucune personne normale! C'est match! Action! Y'a aucune personne normale qui peut glisser dans le passé. Quand va, va, pas. Simonac. Yes. Je suis fâché quand lisse. J'ai fucké ma réplique. Damn. Okay. <rire> Attends, moi, je suis une quoi? Cool.